Je vais vous parler du temps de l'âge, le temps de nos âges, pour vous donner un peu une perspective un peu différente, plus initiatique, plus, euh, euh, oui, voyage initiatique dans l'âge. Être en bisbis avec son âge ou ne pas être en harmonie avec son âge ou ne pas avoir fait le travail adéquat à chaque saison de vie, c'est-à-dire à chacun de nos âges, c'est un refus du temps. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'âge on est nostalgique d'avoir toujours 20 ans, ou 30, ou quel que soit l'âge qui représente pour vous le bel âge. Et donc, un problème avec son âge est directement lié à la nostalgie de l'ailleurs.